J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver parce que c'est une vidéo sur mes études, la première année que j'ai finie et c'est une vidéo extrêmement demandée puisque beaucoup de petits curieux voulaient savoir dans quelle filière j'étais cette année et dans quelle filière je vais continuer encore pour les prochaines années. Donc aujourd'hui je reviens pour vous parler de ma première année en licence de psychologie. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi euh, ces dernières années, j'ai eu mon bac S, d'ailleurs j'ai fait énormément de vidéos sur la filière scientifique au lycée si jamais ça vous intéresse que je vous mettrai dans le petit i. Et ensuite euh, j'ai tenté une première année de médecine, donc la PASSES, euh, sans réfléchir en fait j'avais inscrit ça sur APB, c'était une erreur de ma part puisque ce n'était pas du tout, du tout, du tout fait pour moi, ni l'ambiance, ni la dose de travail, ni finalement euh, bah, le métier en lui-même en fait. C'est une fois que j'y étais, je me suis dit... Mais Qu'est-ce que je fous ici C'est absolument pas fait pour moi mais après énormément de mois de réflexion, ça m'a pris quelques temps de savoir ce que je voulais vraiment faire, je me suis rendu compte que je voulais quand même travailler dans tout ce qui était social, santé, mais beaucoup plus dans tout ce qui est mental, et c'est pour ça que je me suis dirigée vers la psychologie. Donc aujourd'hui je vais vraiment vous parler de cette filière, je vais pas vous parler de la fac en général, je vais vous parler que de la psychologie, et je vais vous faire une vidéo qui va suivre pour vous parler de mon organisation à la fac, comment je prenais les cours, comment se passait la fac et comment marche ce système en fait, donc donc pour toutes ces questions-là, je vous dirige vers la prochaine vidéo en fait. Alors la filière de la psychologie, ça se déroule à la fac. Donc c'est d'abord une licence, puis un master et peut-être un doctorat si jamais il y en a qui veulent aller jusque-là. Euh, en psychologie, euh, vaut mieux pas s'arrêter à la licence, puisqu'avec la licence de psychologie, vous pouvez pas faire grand-chose. Si vous vous lancez dans des études de psychologie, l'idéal c'est de faire un master. En tout cas, vous n'avez pas le diplôme de psychologue peu importe la spécialité, si vous n'allez pas jusqu'au master donc ça faut le savoir, c'est minimum si vous voulez vraiment être psychologue, bac plus 5 avec la licence on peut faire quelques concours pour entrer dans d'autres écoles mais vraiment psychologue, n'importe quelle spécialité c'est le master alors il faut savoir que les licences, les années se déroulent différemment, déjà selon les années ça change très régulièrement mais également selon les facs, selon les académies donc moi vous n'êtes pas sans savoir, j'habite à Rennes donc bien évidemment je suis à la fac de psychologie de Rennes mais je me doute bien que ça va pas se passer de la même manière, il n'y a peut-être pas les mêmes matières, ça déroule pas, il n'y a peut-être pas le même, nom, le même nombre d'heures etc. selon les, euh, bah les facs, donc tout ça, ça va être mon expérience à moi si jamais vous avez vécu une autre expérience en psychologie, n'hésitez pas à partager tout ça en commentaire ça peut être top d'avoir des petits débats, d'autres expériences que la mienne je sais qu'on va me demander quel métier je veux faire personnellement je ne sais absolument pas pour l'instant, il y a plusieurs branches qui m'intéressent et en fait, au fur et à mesure que je découvre de nouvelles matières, que j'ai de nouvelles matières au semestre, en fonction des années, je me découvre de, de nouvelles choses que j'aime et d'autres que je n'aime pas. Donc je pense que ça va se faire en au fur et à mesure des années. La spécialisation, ça commence en L3. Et la vraie vraie vraie spécialisation, là où on choisit vraiment ce qu'on veut faire, c'est surtout au Master. En L1 et en L2 en tout cas, ça reste très général. C'est vraiment de la découverte de la psychologie, des différentes branches de psychologie. Puisqu'il faut savoir qu'il y a des psychologies très très, très différentes, c'est pas parce qu'on est en psychologie qu'il y a seulement comme débouché le psychologue clinicien, classique entre guillemets, cliché avec son fauteuil et tout. Il n'y a pas que ça et d'ailleurs ça se déroule pas comme ça. Bref, voilà, il y a beaucoup de clichés en psychologie mais ça on va venir après. Je vais d'abord vous parler des matières de la psychologie que moi j'ai eues en L1. Encore une fois, je n'ai fait que la L1 pour l'instant. D'ailleurs, pour ceux qui vont me demander, j'ai validé ma L1. Euh, je l'ai validée avec mention, donc euh, je suis hyper contente. Euh, ça, c'était la joie de l'extrême parce que ceux qui le savent... Était... Mon deuxième semestre ne s'est pas passé dans les meilleures circonstances possibles, j'ai beaucoup de mal à parler aujourd'hui. Alors au premier semestre on avait un, 2 deux... puisque j'ai tout noté sur mon petit téléphone, puisque j'ai une petite mémoire, et je ne suis pas très douée. Donc la mémoire de mon téléphone retient beaucoup mieux. Six matières, dont trois matières vraiment principales. Donc à la fac en gros, on a ce qu'on appelle des UEF, en gros c'est unités d'enseignement fondamentaux. Bref, on a trois UEF, donc c'est vraiment les matières principales, et c'est de la psychologie pure et dure. Donc au premier semestre, les trois UEF, moi que j'avais, c'était psychologie sociale, psychologie cognitive et statistique descriptive. On avait également UEL, donc là, euh, clairement, c'est les langues. Donc personnellement, j'ai choisi de continuer à faire de l'anglais, puisque c'est la langue euh, que je trouve... Bah voilà, c'est une langue internationale qui se parle dans tous les pays. Et c'est... Merci. Et c'est la langue que je préfère, donc j'ai préféré continuer, mais vous pouvez également choisir d'apprendre une nouvelle langue. Je sais qu'à la fac de Rennes, il y a des langues genre breton, russe, enfin japonais, il y a des langues de, de, de partout. Et on avait également euh, de l'introduction aux méthodes, donc je vais vous expliquer les matières après, et euh, UFBIS, donc en gros ça c'était une matière extrêmement relou, c'était au cas où si tu t'étais trompé de filière, vu que c'est la L1 et que c'était le premier semestre, et que tu veux te réorienter dès le semestre 2. Donc moi personnellement j'avais pris sociologie, je n'aimais pas la sociologie. Donc psychologie sociale, qu'est-ce que c'était Donc en gros la psychologie sociale, c'est la psychologie de l'individu par rapport à un groupe. Donc euh, en gros c'est comment se comporte le groupe en fonction du contexte. Donc ça peut être en fonction du lieu, en fonction des personnes, en fonction de plein, plein, plein, plein plein de facteurs très différents. Donc ça va être le comportement d'un individu dans un groupe tout simplement. On a vu plein de choses très différentes, on a vu le conformisme, on a vu les expressions faciales, on a vu... Qu'est-ce qu'on a vu encore qui était trop bien Enfin franchement j'ai trop kiffé cette matière. Donc il y a beaucoup de choses scientifiques, il y a beaucoup de démarches scientifiques à apprendre, euh, et il y a beaucoup d'expériences qu'il faut apprendre. En fait on apprend de la théorie, mais il faut également apprendre comment les, euh, les chercheurs euh, ont effectué, en fait, ont prouvé leur thèse, comment euh, ils ont prouvé euh, bah, ces faits-là, tout simplement. Donc moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant, c'est une matière que je trouvais géniale. Euh, la psychologie cognitive, j'étais un petit peu moins fan personnellement, à mon grand étonnement. En gros, la psychologie cognitive, c'est la psychologie de l'individu et son fonctionnement au niveau du cerveau. J'arrive pas à expliquer ça d'une meilleure manière. Euh, J'ai pas les définitions, mais je vais peut-être vous chercher une définition de la psychologie cognitive parce que je, je vais peut-être dire du caca sinon. La psychologie cognitive étudie les grandes fonctions psychologiques de l'être humain que sont la mémoire, le langage, l'intelligence, le raisonnement, la résolution de problèmes, la perception ou l'attention. En gros, ouais, c'était ça. C'était vachement... Euh... C'était très scientifique, c'était un peu de la biologie, j'ai envie de dire, puisqu'on apprenait vachement le fonctionnement bah, du cerveau, comment il voit les couleurs, comment il mémorise, comment le cerveau fonctionne à l'apprentissage, des choses comme ça. C'était psychologique et en même temps biologique. C'était une matière en soi vraiment très intéressante. Et troisième et dernière matière principale du premier semestre, les statistiques descriptives. Donc comme son nom l'indique, c'est clairement des stats. Les stats, c'est pas vraiment des maths, mais bon, on pourrait un peu comparer à ça euh, par rapport au lycée si vous voulez. Donc les statistiques descriptives ça sert en psychologie tout simplement pour les études. Donc euh, en fait en, en psychologie on fait énormément de stats. Les statistiques descriptives moi c'était une matière que j'aimais beaucoup puisque moi j'ai fait la filière S et c'était bah, tout simplement parce que j'aimais les matières scientifiques et donc tout ce qui est statistiques et maths, j'adorais ça et j'adore toujours ça donc euh, moi j'ai ai beaucoup aimé. Euh, c'était hyper euh, hyper scientifique. Personnellement moi je trouvais que les statistiques descriptives en première année de psychologie ressemblaient énormément au programme de stats qu'on a en maths, en terminale S. Ensuite on avait la matière de l'introduction aux méthodes, donc ça c'était COEF3 je crois, et d'ailleurs les trois UEF que je vous ai cité avant c'était COEF6, à la fac de Rennes toujours. Introduction aux méthodes, clairement c'était une matière pour nous apprendre les méthodes scientifiques, comment faire des études euh, scientifiques, comment faire de la recherche, des choses comme ça. Donc on a eu ça également en deuxième semestre, donc je vais pas en reparler juste après, mais euh, clairement c'était ça, c'était pour nous apprendre des, des raisonnements scientifiques, comment faire de la recherche. Des choses comme ça, donc c'était... Euh, moi je kiffais, mais sans plus, mais euh, c'est très utile par contre, c'est hyper utile. Deuxième semestre, donc on a encore trois UEF. Donc on avait la biologie, donc c'est la biologie générale et euh, biologie euh, comportementale, les sciences comportementales. On avait de la psychologie, euh, du développement et de la euh, psychopathologie. On avait toujours de l'introduction aux méthodes et toujours de l'anglais. Et également à la fac de Rennes, on avait ce qu'on appelait les UEP, mais ça je sais que ça disparaît l'année prochaine, donc je vais pas en parler, ça sert à rien. La psychologie du développement, c'est une matière hyper intéressante, c'est tout simplement le développement d'un individu de sa naissance à, son, à la fin de sa vie, donc à l'âge adulte. Donc en gros, comment le fœtus se développe dans l'utérus euh, Comment vous expliquez ça Ouais, c'est vraiment, clairement ça porte bien son nom, c'est le développement de l'individu au fur et à mesure des années, donc à l'enfance, à l'adolescence, à l'âge adulte. Euh, donc nous on a appris par exemple, euh, je sais pas je vais vous donner des exemples, euh, à quel âge apparaissent les premiers sourires du bébé dans le ventre, à quel âge apparaissent le goût, l'ouïe, la vue, euh, plein de choses comme ça, donc c'est une matière qui est très intéressante, qui est très chiante à apprendre pour les partiels puisqu'il faut savoir euh, à telle semaine ce que sait faire le bébé, à telle semaine ce qu'il sait faire, à tel âge ce qu'il sait faire, il y a beaucoup de choses, beaucoup de détails à apprendre mais c'est encore une fois très intéressant, il y a beaucoup de recherches qu'il faut apprendre également, des expériences qu'il faut connaître par cœur alors, deuxième matière, la psychopathologie. Donc, la psychopathologie, en gros, je vais vous trouver une définition parce que je ne saurais l'expliquer. La, psy la psychopathologie correspond à l'étude des maladies mentales et de leurs causes, véritable spécialité de la psychologie. La psychopathologie a pour objet la compréhension et l'explication des troubles mentaux. Il s'agit d'une psychologie du pathologique. Ouais, En gros ça c'est clairement euh, le cliché du psychologue qui va t'écouter et qui va t'aider à guérir pour les troubles mentaux. Donc nous en fait on a vu euh, principalement, en tout cas la Rennes c'est comme ça, on a vu beaucoup Freud et Lacan donc qui sont les, les pionniers de la psychopathologie. On a vu euh, beaucoup l'interprétation des rêves, l'interprétation des lapsus, des mots d'esprit... Des... la neurotica, on a vu en fait beaucoup de choses sur l'interprétation de choses que nous on vit au quotidien donc moi les cours qui m'ont vraiment passionné c'était l'interprétation des rêves puisqu'on s'en rend pas compte mais notre inconscient, ouais en fait la psychologie c'est beaucoup sur l'inconscient aussi notre inconscient nous divulgue beaucoup d'informations qu'on ne capte pas forcément et finalement quand on étudie tout ça, bah ça nous apprend beaucoup de choses sur nous mêmes donc moi j'ai trouvé ça je répète dix mille fois cette phrase dans cette vidéo, j'ai trouvé ça hyper intéressant, je trouve euh, un autre terme, c'est pas possible. C'est une matière un peu compliquée, faut vraiment s'accrocher. Enfin moi je sais que pour les partiels je me suis vraiment accrochée, puisque c'est un peu chaud des fois de comprendre euh, certaines choses, mais euh, c'était top et euh, j'ai adoré apprendre autant de choses sur l'inconscient et sur l'interprétation des rêves et, du mot, et les lapsus et les mots d'esprit. Bref, euh, c'est une matière géniale. Et dernière ma matière principale du deuxième semestre, c'est la biologie. La biologie, ça porte très bien son nom et les sciences comportementales, ça porte très bien son nom puisque c'est en gros de, des sciences, hein, c'est de la SVT, on peut comparer ça un peu à la SVT du, du lycée et euh, en gros nous ce qu'on a vu principalement dans notre programme de biologie c'était euh, la génétique, donc clairement si vous êtes en terminale S euh, ou si vous venez de passer votre bac S, c'est le programme de, de SVT, en tout cas des sciences biologiques, euh, en terminale S. Donc c'est la génétique principalement. On a beaucoup vu les fonctions de reproduction, comment notre corps se reproduit. Euh, on a vu les fonctions de respiration, de digestion, toutes les fonctions principales en fait du corps humain. Donc moi forcément c'était ma matière préférée, voilà, parce que ça m'a beaucoup rappelé la terminale S et moi j'adorais euh, la SVT en terminale et en première. Il faut savoir que moi à peu près en L1 de psychologie j'avais environ 20 heures de cours par semaine. Donc ça fait très peu d'heures de cours. Mais il faut savoir qu'à la fac en fait tu as très peu d'heures de cours parce que tu es censé avoir le même nombre d'heures de travail chez toi. Pour, En fait tu es censé avoir énormément de travail personnel pour euh, approfondir tes connaissances approfondir ce qu'on t'apprend à la fac tu es censé aussi retaper tes cours, apprendre tes cours très régulièrement, enfin à la fac tu es hyper autonome mais ça on en parlera dans une prochaine vidéo mais tu es hyper hyper hyper autonome les profs que tu travailles ou pas ils s'en fichent parce que c'est ton avenir à toi donc c'est pour ça que la fac c'est un système qui ne correspond pas à tout le monde, il faut être hyper indépendant, si c'est pas ton cas la fac tu vas peut-être galérer mais euh, avec de la motivation si t'aimes les cours que t'apprends normalement il n'y a pas de souci et euh, on a quelques clichés euh, concernant la filière de la psychologie que moi j'attends encore beaucoup aujourd'hui et que je c'est des clichés que moi-même je disais avant d'y entrer et finalement c'est seulement des clichés. Premier cliché, la psychologie ce n'est pas scientifique et c'est complètement faux puisque la psychologie c'est une, fa... une filière complètement scientifique. Ce n'est absolument pas littéraire donc jamais je ne dis pas que si vous avez un autre bac que ES vous ne pouvez pas y arriver, c'est complètement faux. En psychologie il y a de tout, il y a des bacs pro, il y a des bacs littéraires, des bacs ES tout le monde peut y arriver, il hein, n'y a pas de souci euh, Moi je l'ai vu dans mon entourage, tout le monde peut y arriver mais avec du coup plus ou moins de facilité puisque euh, la psychologie c'est vachement scientifique. Vous l'avez vu dans les matières que j'ai énumérées avant, c'est des matières euh, portées sur la biologie, portées sur le fonctionnement du, du corps et du cerveau en général. A la limite la matière la plus littéraire ce serait la psychopathologie et encore je trouve pas que ce soit une matière très littéraire. Donc euh, il faut s'accrocher si vous n'avez pas des bases scientifiques. Je sais que bah, les L qui étaient dans mon TD avaient du mal en statistique ou en biologie puisque elles bah, avaient arrêté les maths et les sciences euh, dès la seconde. Donc forcément c'était un peu plus compliqué. Mais euh, tout le monde peut y arriver, je dénigre absolument aucun bac euh, et aucune étude en général. Donc il n'y a pas de souci. mais il faut savoir que la psychologie, ça reste scientifique. Deuxième cliché, je sais qu'à chaque fois que je rencontre de nouvelles personnes et que je dis que je suis en psychologie, à chaque fois on me dit, ah bah faut pas que je te parle parce que tu vas m'analyser. Non, je ne vais absolument pas t'analyser. Je pense qu'après peut-être des années, euh, quand on est psychologue ou autre, on va peut-être avoir plus tendance à analyser inconsciemment, mais encore une fois, ce n'est pas le but. Euh, moi, tu peux me parler, j'en ai rien à foutre. Que je sois en psychologie ou dans une autre filière, ce serait la même chose. On n'analyse pas chaque personne avec qui on parle, c'est complètement faux. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire sur la filière Je sais qu'on va me demander les débouchés il faut savoir que les débouchés, il y en a énormément. Euh, forcément en sortant du master on a le diplôme de psychologue, mais en psychologie il y a énormément de spécialités différentes, vous pouvez travailler avec les enfants, avec les handicapés, dans la branche de la gériatrie. Avec les personnes âgées, du coup, vous pouvez travailler, je sais pas, vous pouvez être conseiller d'orientation, vous pouvez travailler dans tout ce qui est ressources humaines, euh, vous pouvez être psychologue au travail. Il y a énormément de branches différentes. Vous pouvez forcément être psychologue libéral, donc un psychologue clinicien classique, mais vous pouvez travailler à l'hôpital, enfin vous pouvez travailler dans plein de structures différentes. Euh, malheureusement, la psychologie, c'est une filière qui est assez bouchée. Euh, il y a beaucoup de demandes en L1, en, en tout cas à Rennes déjà, je sais qu'on était mille... plus de 1000. On était 1000 je crois, euh, genre euh, avec les étudiants euh, qui travaillent euh, chez eux, qui travaillent à distance. Je crois qu'à la fac même, on, est, on devait être genre 600. Pour entrer en master, c'est pris sur dossier et il faut avoir quand même un certain dossier, puisque c'est sélectif. Et même une fois que tu as ton diplôme, tu ne vas pas décrocher tout de suite un boulot en CDI. Il faut quand même, euh, faut quand même rechercher un petit moment, je pense. Et tout d'abord, tu vas décrocher des CDD, certainement à mi-temps, puisque c'est un secteur qui est bouché, malheureusement. Donc, euh, voilà, et il faut être sacrément motivé quand même. Pour faire ça, puisque je pense que tu choisis pas la psychologie par hasard, et, euh, et c'est pas si facile qu'on le croit. Il faut quand même pas mal bosser. Voilà tout le monde pour cette vidéo sur ma première année en psychologie. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous, si vous avez fait psychologie ou si vous allez faire psychologie, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, à donner votre expérience à vous et en fonction des facs. Encore une fois, ça va pas être pareil, je le sais. Bref, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Ciao.